Alors, avant d'aller plus loin, tu peux mettre un pouce pour me dire que tu aimes ces vidéos et penser à t'abonner pour ne louper aucune vidéo en cliquant sur la cloche juste en dessous. Et vous pouvez aussi voir dans la description, vous pouvez bénéficier d'un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Alors, du coup, ça c'est une question qui m'a été posée, mais Pierre, je fais comment si j'aime pas faire cette chose-là pour la réussir Alors, du coup, moi, la réponse là-dessus, euh, comment réussir quand on n'aime pas quelque chose Alors, on va le voir ça en plusieurs points. Euh, déjà, hein, la première chose, ça m'a fait rire, c'est si t'aimes pas, pourquoi je fais pourquoi tu le fais Bah si je le fais pas, je vais pas pouvoir atteindre mon objectif. Ah parce que si tu le fais pas, tu vas pas pouvoir atteindre ton objectif. Donc là, c'est un peu différent. Parce que si, euh, bah si ce n'est pas du tout fait pour toi et t'as pas envie de performer dans ce domaine-là, alors bah ça sert à rien d'y aller puisque là c'est plié. Je pense qu'un être humain devient très performant à partir du moment où il a énormément de plaisir dans ce qu'il fait. Donc ça c'est la première étape. Est-ce que vraiment c'est important pour toi de le faire parce que c'est le seul domaine euh, c'est important en fait de le faire mais si tu aimes intrinsèquement pas ça tu seras pas bon dans cette discipline attention ce ne sont que mes propres croyances et euh, ou autrement tu seras malheureux mais peut-être qu'il y a d'autres solutions que j'ai pas encore perçues. mais personnellement j'y crois pas après du coup ce que tu peux faire pour aimer ça donc voilà ce que tu peux faire pour aimer ça alors soit ça peut changer d'une manière intrinsèque mais ça va être très dur et du coup de voir vraiment le prix à payer de tout ça et est-ce que ça vaut vraiment le coup mais sinon après pour aimer ça bah, c'est simplement de connecter à ce qui est réellement important pour toi par exemple si tu dois t'entraîner à faire tel exercice en sport et cela va t'amener à être meilleur dans ton sport bah, c'est important du coup tu prends ton temps de lier en fait en quoi faire spécifiquement cette tâche va m'aider à être meilleur dans ce qui est réellement important pour, pour moi. Ça, tu peux lier 40, 50 fois jusqu'à temps que ton cerveau connecte les points. Et à ce moment-là, tu peux mettre du sens dans tout ça et tu auras peut-être plus de un plaisir à le faire. Ensuite, quand c'est sur du court terme, bah, as le droit aussi de t'autoriser à, à simplement bah, sourire. <rire> tu vois, ok, j'aime pas ça, mais là, je souris et euh, je, tu trouves des mécanismes en fait pour pouvoir euh, bah, pour pouvoir traverser ce challenge. Et pour te dire ok c'est juste un moment et dans dans cinq ans j'en rigolerai d'avoir fait ça même si j'aime pas ça mais si tu veux vraiment réussir dans quelque chose que tu pas c'est important que tu sois capable de définir un espace et un temps et te dire ok c'est pendant tant de temps maximum pour que ton cerveau connecte les points et se dise, ok ça a duré tant de temps et là je me mets en mode machine et je pense même plus et je fais je fais je fais je fais jusqu'à temps que j'obtienne le résultat ça ça peut être le premier la première chose donc c'est vraiment de définir ton temps et je te dis bah, le prix à payer les pour pour ce temps là et de voir vraiment tous les, euh, tout les tout prix à payer de, de réussir dans quelque chose que tu n'aimes pas et après ça va être de mettre du sourire là dessus et ensuite de prendre de la hauteur et vraiment te dire ok est ce que je suis réellement obligé de faire ça est ce que c'est la seule étape euh, dans ces cas c'est de faire le plus, euh, le plus rapidement possible ou alors il y a peut-être d'autres mécanismes d'autres mécanismes que je peux trouver et faire autre chose mais vraiment euh, moi le premier conseil c'est si tu n'aimes pas euh, bah, cherche pas à réussir dans ça puisque euh, réussir et échouer sont euh, deux facettes de la même pièce c'est à dire que si tu essayes de réussir là bah peut-être que tu es en train de perdre ton temps pour autre chose et donc tu as un échec donc ok tu vas peut-être réussir sous cette forme là mais à quel prix en fait et à quel prix de sacrifice parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui pour moi par exemple je n'ai plus de notion de réussite ou d'échec euh, dans ma vie de tous les jours je suis juste un être humain en train de faire ce qu'il fait euh, aimer ce qu'il fait et euh, et de sacrifier d'autres domaines de vie qui sont moins importants pour moi, pour pouvoir avoir plus d'espace, de temps, d'énergie, de pensée et d'argent là où c'est réellement important pour moi. Et donc quand je réussis un domaine, j'en échoue automatiquement un autre domaine de vie. Quand tu vas réussir dans un domaine de vie, ça va automatiquement au prix d'un autre domaine de vie. Donc à toi d'être vraiment au clair sur là où tu as envie de réussir, là où tu as envie d'échouer. Est-ce que ça vaut le coup de réussir dans quelque chose qui n'est pas réellement important pour toi